tout le monde, c'est Widman, content de vous voir. Écoutez, aujourd'hui, on part la nouvelle Grow avec la nouvelle Spider Farmer SE5000. Méchante lumière de fou. Hein, c'est pas un panneau, c'est vraiment des tubes de LED. Euh, c'est vraiment incroyable. Vous avez sûrement vu la vidéo que j'ai fait SE5000 de Spider Farmer, l'installation. Euh, wedding cake en zombie couche de Ripper Seeds. Pour ceux qui sont sur mon Instagram, vous le savez. C'est vous qui avez fait le choix, là, de ma prochaine grow. Donc, euh, Wedding Cake, Zombie Couch. Euh, zombie Couche, on connaît pas trop trop ça, mais c'est la variété préférée, il y a quelques années, de Remo. Le fameux gars qui a sa ligne de nutriments. Et puis, le Wedding Cake, ben on connaît le Ice Cream Cake de Craft Collective de cette arc. On connaît le Wedding Cake de Spinach. Et j'ai déjà goûté à du Wedding Cake euh, qui venait du BC, d'Internet. J'aimais beaucoup, beaucoup ça. Donc, Wedding Cake avec Zombie couche Zombie couche euh, bonne réputation de couche là, sur le site de Ripper Seeds. Gagné plusieurs prix. Donc, est-ce qu'on va avoir un bon phénotype? On va planter trois graines de cannabis de Wedding Cake en Zombie couche de Ripper Seeds. Mais on va planter aussi six autres graines de cannabis de variétés que je ne connais pas. Euh, J'y vais directement dans la terre, J'y vais pas dans le papier euh, scottowell, le papier euh, éponge, comment tu appelles ça? Peu importe le papier hygiénique, non, le papier, c'est comment tu ça? En tout cas, dans le ziploc, tout ça, avec euh, le papier scottowell humide... Je vais je vois vais j'ai eu un bon taux de succès de 100% dans ma première go avec la SF4000. J'ai eu un taux de succès de 100% avec la SF1000, avec les wet panties. Ça l'a mal été par la suite, mais euh, on va faire attention. Et puis, vu que ça l'a mal été par la suite, à coût de 8$ dollars l'euro chaque graine de cannabis, ben je vais planter 6 graines de cannabis de, can... de variété que je connais pas. Vous savez des fameuses graines de cannabis qu'on trouve dans le weed, qu'on qu qu achetait dans notre pusher? Ben, j'ai des graines de cannabis qui traînent dans un ziploc depuis un bon bout. Et puis, j'ai aucunement idée c'est quoi. C'est-tu du M39? J'ai aucune idée. Aucune idée. Par contre, euh, dans mes affaires, j'ai un vieux ziploc et un petit nouveau. Et puis, euh, c'est le petit nouveau qu'on va faire. Donc.. Euh, c'est pas du M39, mais j'ai aucune main idée c'est quoi. Vraiment, vraiment. Euh, donc, on, si on a un taux de succès moins bon que 100%, ça va moins me faire mal, vu que c'est des graines de cannabis qui m'ont rien coûté. Euh, tandis que si j'avais planté 9 graines de cannabis à 8 euros chaque, si le taux de succès est pas à 100%, ça fait mal au portefeuille. Donc, euh, puis s'ils popent toutes s'ils fonctionnent tous, ben tant mieux. Euh, on va gérer ça du mieux qu'on peut, c'est un, dans une tente 4 pieds par 4 pieds Donc euh, on va être capable, mais j'aimerais mieux avoir quatre plans. Donc trois euh, wedding cake en zombie couche Avec euh, une autre euh, graine de cannabis qui est pas prête, ça serait bon Mais s'il y en a plus, on va gérer ça, mais il faut que ces trois là sortent, il faut que ces trois là sortent euh, Ça m'a coûté cher la dernière fois là. Je pense que c'est encore Aquaman là, qui avait vraiment euh, mélangé les choses. Donc, euh, pour ceux qui sont sur mon Instagram, euh, vous avez vu là, que j'ai planté déjà mes graines de cannabis. On va aller voir le résultat final en dessous de la Spider Farmer SE5000. Superbe lumière. On va voir ça immédiatement. Donc, dans cette grow, euh, je ne veux pas avoir de bas de rote. Donc, euh, c'est de la moisissure dans mes cocottes. Donc, on va s'arranger pour pas qu'il y en aille. On va avoir plus de ventilation. Et puis, euh, il faut s'occuper des racines. Il faut s'occuper des racines. Il faut que je donne moins d'eau. Et puis, euh, éventuellement, mes pots vont être suspendues. Et euh, l'eau, s'il y en a trop, ça va s'égoutter vers le bas. Et puis, on va vraiment attendre. Vraiment attendre que la terre soit sèche vraiment euh, on va avoir des trips on va avoir des trips euh, je suis infesté de trips il va y avoir des trips et on va faire la bonne façon pour éliminer ces insectes nuisibles aux plantes euh, on va attendre les avoir et puis je vais vous les montrer il y en a qui n'étaient pas contents que je ne vous les ai pas montrés mais c'est pas beau ça ne me tente pas de vous les montrer. Ça ne me tente pas d'être enthousiaste puis vous montrer, oh, regardez les bébites que j'ai goût de tuer. Euh, ils m'agannent mes plantes. Euh, regardez les feuilles, comment ils sont endommagés. C'est pas le fun. Euh, quand tu vois, tu veux les écraser avec tes doigts, avec tes pouces. Mais, on va vous les montrer. Je les, je les avais montrés sur mon Instagram. Euh, on, va, on, va voir, on va voir ça euh, sur YouTube, quand il va y avoir euh, des trips. Donc, euh, on va regarder le setup comment ça s'est passé là, ici là, avec les trois wedding cake zombie couche et les six autres graines de cannabis qu'on connaît pas du tout. Là. Quelle est la variété? Et voilà, regardez-moi ça. Tout un modèle. Ça prend quasiment toute la tente 4 pieds par 4 pieds. Spider Farmer s SE5000. Regardez comment j'ai identifié mes, mes contenants. J'ai mis des X parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Et les Wedding Cake Zombie couche. J'ai mis exactement 10 millilitres. 10 à 12 millilitres. J'ai fait ça avec une seringue. Pour être bien sûr, là, de ne pas trop donner d'eau. Donc, vraiment, là c'est des tubes. Hein? On peut passer notre main entre les tubes. C'est formidable. Il y a un des J'ai mis ça à 20%. Et hauteur... 22-23 pouces. Je vais le mettre 24. Là. Ça a donné 22-23. Donc, euh, j'ai mis 10 à 12 ml d'eau, je vous jure. Et puis, on va voir ce que ça donne pour les X. Euh, première fois que je vais essayer ça. Et puis, je gardais ça. Pourquoi J'ai aucune idée. Je gardais ces graines de cannabis-là au cas au jour. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, j'ai fait pousser à l'extérieur deux fois. Donc, c'est pour ça qu'on garde des graines de cannabis en cas. Là. Mais là, c'est à l'intérieur que ça se passe avec le Spider Farmer. S.E. 5000. Continuez à suivre ma grow. Vous allez voir des trips. Et puis vous allez triper de la façon qu'on va s'en débarrasser. Est-ce qu'on va utiliser un shampoing? Est-ce qu'on va utiliser des trappes bleues? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Vraiment hâte de voir ça. Comment ils vont euh, survivre, ces maudits trips-là. Alright gang, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.